Bonjour, c'est Pauline, donc je participe à la formation euh, Kinésiologie animale avec Lise. Euh, ce que j'ai à partager par rapport à cette expérience, c'est que c'est une découverte euh, tant sur le plan personnel, avec une découverte de soi et euh, de ma relation avec les animaux que j'ai, parce que j'en ai beaucoup, et aussi euh, dans ma pratique euh, du coup, euh, professionnelle parce que je fais aussi des formations cursus humaines et c'est très très complémentaire et voilà. Je suis très ravie et je le recommande. Voilà.